Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une version en ligne de mon cours sur le marketing du bouche à oreille, le content marketing et le social media. Et l'occasion euh, fait le larron, comme on dit. Euh, donc, je destine cette présentation que je vais découper en petits morceaux, en fait. Je vais la découper en, en morceaux qui seront relativement faciles à consommer, euh, parce que, bref, je la destine aux étudiants, bien entendu, pour leur révision et puis compenser euh, la disruption dans les cours et la façon dont ça s'est passé cette année. Mais en même temps, je la mets à disposition de tous qui sont intéressés par le sujet et qui veulent en savoir plus sur le marketing du bouche à oreille, le content marketing et les médias sociaux. utilisés dans une logique de marketing de bouche à oreille et non dans une logique publicitaire, il va sans dire.